Pour réaliser la combustion du carbone, vous avez besoin d'un bouchon en liège, sur lequel j'ai accroché un petit morceau de fusain, donc le carbone, à l'aide d'une tige métallique. Une boîte d'allumettes et un bocal contenant du dioxygène et de l'eau de bocal fermé. Qui rappel concernant l'utilisation des allumettes. Pour allumer une allumette, il faut impérativement que vous la teniez entre vos doigts, et que vous frottiez toujours vers l'extérieur, vers le bas, comme ceci. Pour démarrer la réaction de combustion, il faut d'abord le faire à l'air libre. La réaction de combustion... Et commencer, on voit une légère incandescence à l'extrémité du carbone. Je vais donc pouvoir l'introduire dans le bocal de dioxygène. On remarque que la réaction est beaucoup plus vive dans le dioxygène que dans l'air. Cette réaction va s'arrêter quand il n'y aura plus de dioxygène dans le bocal ou quand il n'y aura plus de carbone que tout le fusain aura été consumé. Je vais arrêter volontairement un petit peu plus tôt. Si on agite le bocal, on remarque que l'eau de chaud est troublée. Elle est blanchâtre. Le trouble de l'eau de chaud... Est dû à la présence de dioxyde de carbone dans le bocal. On peut donc conclure que le carbone a réagi avec le dioxygène contenu dans le bocal pour former du dioxyde de carbone. Dans une réaction de combustion, ce que l'on fait brûler le carbone est appelé combustible. Ce qui fait brûler le dioxygène dans le bocal est appelé comburant. De façon plus générale, dans une réaction chimique, ce que l'on a au départ, le carbone ici, le dioxygène, sont appelés réactifs. Ce que l'on obtient à la fin de la réaction est appelé produit de réaction. Ici, le dioxyde. de Voici le schéma représentant la combustion du carbone. Comme tout schéma de chimie, on a à gauche avant une flèche et à droite après réaction. Au départ, on a le carbone, l'eau de chaud, puis après l'eau de chaud troublée qui indique la présence de dioxyde de carbone. Comme expliqué dans la vidéo, on peut compléter ce tableau. Les réactifs, les produits. Comme réactifs, nous avons le carbone, qui est le combustible de la réaction de combustion. Le dioxygène, qui est ici le comburant. Cette réaction produit du dioxyde de carbone. Parlons un petit peu des consignes de sécurité. Pour toute réaction de combustion, il faut prendre soin de s'attacher les cheveux si nécessaire. Se tenir debout, Mettre des lunettes de sécurité, on ne sait jamais, et ne pas porter de vêtements amples. Maintenant, une plongée dans l'histoire des sciences. Antoine Laurent Lavoisier est souvent considéré comme le père de la chimie moderne. On lui doit beaucoup de découvertes. Mais il est resté mondialement célèbre pour être le premier à avoir énoncé la loi de conservation de la matière. Le fameux Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De nos jours, on peut adapter cette loi de conservation de la matière aux atomes présents dans la transformation chimique. Nous allons appliquer cette loi à une nouvelle réaction chimique, la combustion du fer dans le dioxygène. À bientôt